Bon les gars, comme d'habitude, ce mois-ci, on offre un pistolet de massage pour ceux qui utilisent notre code QNT. Ouais, je voulais chier les massages, je gagne ou quoi C'est la YouTube monnaie avec ton gros cul, hein. J'en veux un, moi aussi Bon, j'ai fait les comptes, on en a 10. skin les YouTubers, quand ils font les comptes, il a pas d'argent, c'est que des objets. Eh oh, j'en veux un aussi Je te jure, quand on a commencé YouTube, on pensait pas que ça se passerait comme ça. En fait, t'as pas de salaire, c'est que du trot sur YouTube. Ouais, vous pouvez faire ça pour nous. Nous on vous offre ça. Ouais, tu crois que c'est avec des cadeaux que je vais manger ou quoi <rire> J'en veux un moi aussi. Bon, de toute façon, maintenant que le site fitnessfusion.fr il est sorti, on va peut-être pouvoir toucher un petit billet de programme personnalisé. <musique> Mouais, à mon avis tu peux déjà commencer à faire des annonces sur euh, Vinted le bon coin de pistolet de massage hein. Oh ouais, les gars j'en veux moi aussi On t'a dit Bastos si tu veux gagner un pistolet de massage, code fitness fusion sur QNT code fitness fusion sur QNT on en fait gagner un tous les mois aux abonnés. Je suis pas un abonné, voilà, je me désabonne frère. On en a 10 à faire gagner là, ça veut dire 10 mois de cadeaux pour nos abonnés. Ah ouais, fitness fusion c'est devenu la princesse des jeux depuis que je suis parti. Eh hey, bah ça tout suite, c'est toujours une baraque à frites. Et allez, ça recommence, dernière fois je vous invite tous les deux en même temps. Je peux en prendre 6 mois des pistolets de massage. Comment ah. ça 6 Bah ben ouais, 6. Non mais pourquoi T'en as besoin autant Bah ben pour chaque membre de mon corps. Ouais, d'accord, tu va vas fambler ailleurs. <rire> les pistolets de massage c'est pour les abonnés, on l'a dit. Mais non, il m'en faut 7 en fait parce il y a aussi un pour <rire> mon chibre. Ah Ouais, le sexe, là voilà, vous allez en enfer, les freilles. Non non, personne va aller en enfer. <rire> Pimousse, ton c'est ta copine qui va le masser. Les massages d'un, c'est pour les abonnés. C'est grâce à eux qu'on a eu tout ça. Vas-y, c'est bon, pas de problème. On va aller aux autres. Tous les sextoys sur FF. C'est pas des sextoys. Un peu quand même, Ray. Je trouve celui-là. T'as ça, doit tu qui Et celui-là, regarde comment il vibre. Ça, c'est moins 18. Bastos, il aime bien ça pour ses fesses. Les gars, c'est des pistolets de massage. Eh, <rire> hey, oh, oh, que tu que ça, Bastos. Les gars, commencez pas à vous caresser. <rire> c'est trop, je dis. Ah ouais, ça fait trop du bien. Euh, c'est lequel celui-là ouais, C'est pas Suits Booby Time en tout cas. Ah ouais, 250 euros, ce pigeon, je te rappelle <rire> 250 euros. Un pigeon Ouais, c'est vrai. Non, que t'es 60 euros. Oh, mais quel plaisir. là, c'est Jid, ouais Ah <rire> <rire> oh, ouais Ah ouais Ah ouais, franchement, la qualité, elle va bien. Ah bon, pigeon, et ce serait pas grâce à mon achat par hasard qu'on aurait reçu tout ça Ah, au final, il a payé 250 euros, on en a eu 10 des pistolets de massage. Ah ouais, Didio le grossiste. Les autres ils coûtent aussi cher que de Body Time Bah justement, venez on en fait une vidéo et on les compare tous Ouais j'ai l'indice frère, tu veux faire une vidéo de 5h, j'ai pas le temps, je dois m'entraîner moi Moi je vais manger, faut me laisser tranquille Non non non, j'ai en... encore mieux les gars Ah non commence pas à me regarder comme ça Non mais vraiment, ça vous dit un petit jeu Et voilà, je le savais, ça un commence Un dernier Pouf la flemme, question pour un champion Qui veut gagner des millions, le versus, qu'est-ce que tu nous prépares encore Toi ton but c'est de prendre la place de Nagui en fait Vas-y je vous bloque je veux aussi ton gros cul, moi aussi. Non, non, non, non, c'est pas a, ce que a, tu veux. Il a rajouté <rire> <a> raj <rire> ça. Non, non, ce que tu veux, c'est le pistolet de massage. <rire>